Antonio Múñez, c'est comme ça qu'on dit Múñez Múñez. Voilà, parce que c'est vrai que depuis 17 ans, j'ai un petit peu des notions d'espagnol. Donc Molinas, c'est donc euh, votre nom de famille. Donc, euh, pour une fois, on va parler littérature. Parce que c'est vrai que souvent, nous, nous sommes spécialisés dans le cinéma. Mais c'est vrai que la littérature et le cinéma ont souvent un lien. Donc, on va peut-être en parler aussi avec vous. Alors, moi, ce que j'aimerais euh, tout d'abord, euh, j'aimerais savoir, commencer avec vous. Parce que vous venez faire une dédicace de livres, vous êtes dans votre pays quelqu'un de, de très connu. C'est ce que euh, m'ont dit les, les organisateurs. Malheureusement, je n'ai pas lu vos livres. Donc, est-ce qu'en français, ils sont disponibles en français oui. Oui, oui, oui. Vous je écrivez dans combien de langues J'écris en espagnol et un peu en anglais. Oui. Des, des, et après, des, vous faites traduire ou c'est vous qui faites la traduction Non, c'est... C'est pas possible. Oui. <rire> C'est assez, assez d'écrire le livre, non, oui. <rire> non. Vous, vous avez un rythme soutenu d'écriture Oui. C'est oui, important Oui, oui. oui. oui. Yeah. Est-ce que si on, on pouvait dire le nombre d'ouvrages que vous avez, euh, avez écrits à ce jour, vous en êtes à combien Pardon Vous êtes à combien de romans ou d'ouvrages de, de, écrits à ce jour Oh je ne me souviens pas. Peut-être 20 ou 25, je ne me souviens pas bien. Mmh. Il y a tant de livres ce sont des romans, des livres, des essais, des de, de, de récits, des de, de, de histoires courtes. Donc je, je ne me souviens pas maintenant combien de livres je crée. Bon. C'est n'est pas grave, mais bon, ce qui va être important, c'est ce que vous racontez. Et ce pourquoi aussi vous êtes venu à Marseille, c'est que vous allez faire une dédicace de, vos, de deux livres. Je crois. Oui, oui. Et en même temps, donc, vous allez nous en parler, parce que c'est vrai que vous déployez des thématiques qui ont été un petit peu, on peut dire, révolutionnaires, peut-être, dans, dans l'écriture, dans la littérature espagnole. Bon, ma, mon écriture, quand, quand je suis comme. Ma génération des écrivains espagnols est arrivée à la littérature, mon est arrivée au temps de la démocratie. Nous, nous nous sommes élevés pendant la dictature, parce que je suis né en 1956, donc je connais très bien, j'ai connu la, la dictature, de franco qui est mort en 1975, euh, non mm. Mais mon éducation et ma formation comme écrivain a été absolument influée par la transition, par le changement, la différence entre les deux mondes que j'ai connais le monde de la dictature et le monde de la démocratie. Je suis témoin, mais combien... combien et comment mon pays a changé. Non, Et les changements sont très importants pour les romans. Mm. Il y a on écrit de bons romans sur le changement, sur le changement historique, non? Mm. Si vous pensez à le, les grands romans français, non? Le, un de, de, des romans que je j'adore, c'est l'éducation sentimentale de, de Flaubert, non? Mm. Et l'éducation sentimentale, le sujet de l'éducation sentimentale, c'est le passage du temps, le passage de la de la situation politique, de, de de, de, de, de l'ancien régime à la, à, la, à la modernité, à la révolution, mm. donc les choses que j'écris sont presque toujours inspirées par cette, si l'on peut dire, conscience du changement des temps mm. parce que j'ai une mémoire très claire de ce qu'était mon pays quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, je viens d'une province... Et agricole, très peu développé, autant que j'étais un enfant, mes parents, on était paysans, et donc je connais, je, je vis mon pays avec, avec mes avec Monsieur. je vis mon pays changer, non changer si rapide et si profondément, et, et c'est peut-être un des éléments fondamentaux de mon inspiration et de mon écriture, qu'est-ce que se passe dans un pays comme l'Espagne quand les choses changent si rapidement non que, comme, que, comme change la, la conscience quel est le rapport entre le présent et le passé mmh ce sont peut-être le, le, le, le thème le, tu crois, nous, la thématique générale de vos oui, ouvrages oui, oui. Oui. Oui. justement dans ton dernier ouvrage Nanda Solitario qui n'est pas encore traduit en français puisqu'il vient de sortir oui. tu parles euh, en tout cas d'un marcheur, c'est ça qui parcourt plusieurs villes euh, et, et qui rend compte de ce changement comment le monde a évolué oui. rapidement et euh, qui capte un regard sur le, la pollution, la contamination qui nous qui nous entoure. et je, moi je voulais savoir euh, à quel point la littérature du marcheur, tu sais, de Walser, de Benjamin, tu en parles beaucoup, de, de Pessoa, hein, et son caractère fragmentaire, elle t'a influencé, et est-ce qu'il faut être un, un bon marcheur pour, pour, pour, pour, pour écrire Oui, dans mon cas oui, le, la, le type d'écrivain que je, je veux être, c'est un écrivain qui marche, non qui regarde, non, qui regardent les, les inconnus. Vous avez mentionné Valser et Benjamin, mais aussi l'exemple le, le, pour moi le plus important, c'est l'exemple de Baudelaire. Non à, la, à, la, à la fin de, de, de mon livre, je, je raconte quand j'ai découvert le, le, le petit poème en proche, non le, le, le spleen de Paris, non ça a été pour moi une révolution. Autant que j'ai découvert ce livre, j'habitais à Renal, parce qu'ils étaient un fonctionnaire à la mairie de Renal dans, dans les premières années 80. Et j'ai découvert le, le, le, le spleen de Paris. Et j'ai découvert cette écriture fragmentaire et une écriture qui est faite de regarder ce qui se passe dans le moment. C'est l'écriture de l'émotion du moment. Parce que quand Bollard écrit, par exemple, sur le les somnibus ou sur le, le les nouvelles avenues, le, le, le boulevard, c'est tout nouveau, c'est la nouveauté absolue de la ville moderne, non et c'est son inspiration. Il a, il a fait de la poésie sur l'immédiat, pas sur le passé ou sur une, sur une idée romantique du passé, mais sur l'expérience de la vie immédiate dans la ville. Non. Et dans cette immédiateté, dans cette, dans cette marche, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter, énormément. Il y a une tentation de raconter tout quand on, quand on marche, non de, de tout ce qu'on vit et tout ce qu'on qu voit dans un journal. Et est-ce qu'il existe dans, dans ta, ta prose cette tentation boulimique de vouloir tout raconter Oui, oui c'est une tentation universelle. C'est la tentation de, de, de Walter, de, de, de Walt Whitman. À New York, par exemple, non, parce que quand on marche dans la ville, on voudrait raconter tout non parce que tous les choses se passent au même temps. Non, il y a tant de histoires au même temps. Non, non, on marche, et vous voyez, et c'est si étonnant, toujours étonnant. C'est impossible de, de ne pas regarder, c'est impossible d'arriver de, de, au tedium, non, parce que tout, toujours. Tout c'est nouveau et, et dans la ville c'est la ville moderne, non Et vous mentionnez la, la question de, de l'ordure, de la de la contamination. En même temps, l'écriture du marcheur, du de, de, de flâneur, est une écriture et aussi de, de dénonce parce que parce que vous voyez là la... comment est-ce qu'une société qui est qui est bâtie sur la sur l'ordure, non, sur la création permanente de de, de des choses qu'on va, qu va, euh, va tirer. Non oui. donc cette expérience c'est en même temps une célébration et une dénonce si l'on oui. peut dire oui. Ah, oui. Je te dis, gran de donc, Le grand poème de ce siècle pourrait être écrit le grand poème de ce siècle ne pourrait être écrit qu'avec des, des ordures euh, c'est une idée qui est à la fois très belle poétique mais aussi effrayante non enfin, ça... oui si vous pensez là L'histoire du 20e siècle, l'histoire de l'art dans le 20e siècle a été faite à partir de l du collage. Qu'est-ce que c'est le collage Le collage, c'est de, de, de prendre les choses qui ont été refusées et, et les donner une nouvelle vie. Non vous pensez au collage, le grand collage de, de Picasso dans les années, dans les années 14, les, les 12, 14, les 1914. Vous voyez qu'il prit des de, de, de choses qui ne vaut rien et Il fait une, une guitare avec de, des cartons ou, de, de, ou des cordes qui ont été refusées. Non, vous, vous prenez là, là. Et si vous pensez par exemple à notre grand peintre français que, que j'adore, qui est que du buffet, non, il a, il a recueilli toutes les, les choses qui, qui personne ne voulait et on en fait de l'art. Non, il y a un moment où Baudelaire dit et il dit dans, dans le sens de ce poème, il dit. Je pétris de la boue et j'en ai fait de l'or. C'est une constante dans l'art du XXe siècle. Non et c'est, comme je vous disais, d'abord célébration et c'est en même temps dénonce. Parce que vous voyez que nous sommes absolument. Et il y a une invasion absolue de sortir, non Vous pensez c'est ce qui se passe maintenant dans les océans, par exemple non Vous oui. savez qu'au que nord, euh, nord de l'océan Pacifique, il y a une courante d'ordures, de plastique. Oui. Non oui. <rire> dans oui. le, le, le monde est presque rempli de, de, de, de... Et dans cette idée de recyclage, justement, on pourrait peut-être euh, en revenir, euh, cette grande histoire du recyclage, à, à, à, à tes influences, puisque c'est les artistes qui ont d'abord inclus d'autres œuvres... Euh, D'autres horizons, on dira, mais toi, dans ton œuvre, il euh, euh, y, a, y a quand même un, un tissu d'influence de, de, de, qui ne vient pas que de la littérature. On, on voit aussi beaucoup, par exemple, euh, dans l'Imbière en Lisboa, l'hiver à, à, à Lisbonne, euh, on a une grande influence de la, de la musique jazz ou du cinéma. Oui. alors Aujourd'hui, on t'invite, par exemple, pour un festival de cinéma. Hein. Mm. Euh, Est-ce que c'est -ce est important pour toi, ce, ce, ce tissu d'influence et d'épiphanie qu'il y a en dessous de yeah. la littérature Absolument, parce que l'éducation d'un éducation mm. écrivain ne vient seulement pas de la littérature. Donc, il y a de, pour moi, le, le, ma formation a été dans l'histoire de l'art, hein, quand j'étais à l'université. Et après ça, j'ai mon j'ai un grand amour de, de la musique et de la musique de jazz, non Et pour un écrivain, les leçons qu'on peut apprendre des autres arts, non par exemple, les leçons qu'on peut, qu peut apprendre de, de, de, de la peinture ou du cinéma, la, la, pour moi, l'influence du cinéma euh, a été absolue dans les, les romans que vous venez de mentionner, « L'hiver à Lisbonne » est absolument fait de, de, de, de musique et de, et de cinéma, non et si vous pensez que, que le, le, le, ce qu'on qu va faire quand on écrit un roman, c'est de, de, de, de bâtir une histoire. Non on doit faire une histoire, on doit raconter, on doit, on doit travailler avec le temps. Non le, le, le musicien et le cinéaste, tous les deux travaillent avec le temps, non comme l'écrivain. L'écriture, c'est un art du temps, non la, la peinture. L'architecture sont des arts de, de, de l'espace, mm. mais, mais, mais l'écriture c'est toujours et quand vous écrivez une phrase, vous, vous, vous donnez une, une forme à au temple, non mm. vous lisez une phrase de, de est, ce que ce que c'est le plus caractéristique d'un écrivain, c'est la façon qui, dont il use le temps, non, dans, dans la phrase. Mm. Et vous n'aimeriez pas que le beau roman soit adapté au cinéma? Est-ce qu'on vous a déjà proposé ou... il, y a, il, y a des, il y a des films qui ont été faits basés dans mes. Mais malheureusement, ce sont de très, très mauvais films. <rire> <rire> Concrètement, quand, quand l'organisation Domingo et les gens du festival m'ont demandé de, de, de, de projeter un film inspiré par mes romans, j'ai décidé que, que je préférerais présenter un film différent parce que les, les films qui ont été faits sur mes romans, je ne crois pas qu'ils soient très très bons. <rire> Donc, je préfère. <rire> écrire, ne oui, oui, oui. Oui, pas oui, les montrer. c'est le mmh. euh, euh, tout pour que, moi. Est-ce est que c'est l'essence de justement de ce que vous parliez, de, de l'ampleur du temps, euh, le fait que justement il y ait le passé que vous, dont vous inspirez, et en même temps vous critiquez aussi euh, le, la vie actuelle et même euh, à la transition Donc, euh, est-ce que c'est est, est ça qu'ils n'ont pas su traduire dans, dans leur films non, je crois que presque tout on peut traduire dans le film. Oui. C'est un problème de talent, d'intelligence, de budget. Mm. <rire> mais, mais on peut, vous, vous pensez par exemple dans les, les grands films de, de John Huston non Il a fait des films inspirés par des romans ou des histoires très littéraires, et très mm. difficiles. Mm. Et les films de John Huston, non, son mm. dernier film, qui est le. le, le, le, le je me souviens pas, mais, euh. Dubliners, la, la, la, la, le mort, non, de oui. The dead, non mm. Ça se passe en Irlande, je yes, crois. Son dernier film est, est basé dans le dernière histoire dans Dubliners de, de John Houston mm. non oui. un, Vous lisez, le, se pas un roman, c'est une nouvelle, non Vous lisez la, la nouvelle ou le récit, et, et c'est merveilleux. Et, et vous pensez, mais, mais ça serait impossible de transformer dans un film. Et après, vous voyez le film de John Huston, et c'est aussi bon que la, oui. que, que la nouvelle. Donc, ce n'est pas impossible, c'est voilà, difficile. C'est impossible, c'est voilà, impossible. impossible parce que c'est vrai que même les lecteurs, quand ils ont lu le livre, euh, ben, quand ils voient l'adaptation, ils se sont fait une image. Oui, la différence, c'est que vous, vous, de, voilà. vous faites vos, vos, vos films, vos et films oui. personnels, voilà. même, vous les projetez dans, dans votre écrans personnels. C'est vrai qu'on est souvent déçu quand, oui, euh, oui, oui. quand on voit une adaptation des un, un romans. Oui, et oui. alors, pourquoi justement avoir choisi euh, l'Esprit et la l'esprit de la ruche de Victor qui est un mm. film où le présent est très lourd, silencieux en tout cas. Et... Oui. Oui, parce qu'on peut dire que vous avez une carte blanche. Il y a vous avez choisi <rire> oui. ce film-là. Oui, c'est moi qui ai suggéré ce film. Non Il y a beaucoup de raisons. Non la, la première raison, c'est que ce film a été et ce film a été fait dans les années, la années et 70, je l'ai vu en 1974, c'était le fin de la dictature de Franco, c'était le temps quand on pouvait déjà faire un peu, il y avait un peu plus de liberté et pour moi ce film a une influence absolue sur mon inspiration comme écrivain, c'est un, un, un grand film mais, mais... Aussi, un grand film qui a eu une influence, il me demandait euh, d'abord sur l'influence, différentes influences, non Ce film a eu une, une, une influence définitive et très importante sur mon propre imagination. Parce que quand je voulais, com quand, quand je voulais commencer à écrire, le, une, une grande partie des matériel que j'ai pensé que, que je voudrais parler, non c'était le rapport entre le, le, le présent que je, que je vivais non mm. et, et le passé, le passé qui était plus ou moins, et qui avait été silencié pendant la dictature, non Donc, vous, dans ces films, vous voyez, on regarde sur le passé, mm. sur le, le, le temps immédiat après la guerre civile. Non et on fait avec, et c'est très important aussi, c'est l'idée de faire, de, de regarder le passé, d'en faire des histoires sur le passé à travers de l'imagination. On, on, on, veut, on veut connaître le passé. Mais pour un écrivain, et connaître et étudier le passé, on peut on, on, on peu l'étudier dans, dans le livre d'histoire. Mais pour l'écrivain, c'est important de d'être capable d'imaginer de, de imaginer le passé, imaginer les choses telles qu'elles ont été. Donc c est, c est... Vous auriez vous pu peut-être se passer de telle façon. C'est une forme de vous de, de faire de le passé quelque chose à vous. C'est comme, comme faire de, de, de ces choses que vous n'avez pas connues, parce que ce sont passées avant que vous avez né et de faire ces choses, une partie de votre imagination, même de votre mémoire, non. en l'occurrence, il y a une réflexion sur le passé monstrueux sur les mondes, la fabrique et, du monde, oui, oui, oui. et sur c'est un, un film incroyable. Non mmh. uh, Victor Riff est uh, uh, un des grands du monde. C est, c est, c est, ce film, c'est miraculeux parce que c'est si jeune uh, en ce moment comme, comme il était uh, il y a. Presque en demi-siècle, non hum. Alors, ce qu'on peut dire, justement, puisque les spectateurs vont voir euh, cet euh, entretien euh, ce, dès ce soir, donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est demain, au cinéma Prado, à Marseille, donc, à 15h45, l'Esprit de la Ruche. C'est oui, un oui. film qu'il ne faut pas manquer. Voilà. Et vous serez présent, Je vous en serai présent dans la salle. Pour le en Prado. De Prado. Un film de de l'histoire du hum. cinéma. Hum. Hein c'est souci, absolument. Hum. absolument.